Hello Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du cycle émotionnel du changement pour parler anglais rapidement, pour pouvoir sortir de la phase de... « je stagne, je, je ne progresse pas, j'arrive pas, comment je peux faire pour m'en sortir ?» Vous allez découvrir pourquoi 97% des gens abandonnent leur apprentissage et surtout comment faire partie des 3% qui n'abandonnent pas. Ils n'ont pas de pouvoir magique, je vous assure. C'est totalement, encore une fois, lié au mécanisme naturel d'apprentissage de votre cerveau. Et donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le cycle émotionnel du changement euh, en fait ce sont des travaux qui ont été menés par Daryl Connor et Don Kelly dans les années 70 euh, qui nous Donne cette courbe, on vous met à l'écran les, les cinq étapes. En fait, ce qui se passe quand vous apprenez euh, quelque chose, l'anglais, l'espagnol, une autre langue ou n'importe quelle autre euh, compétence, euh, la musique, je regarde ma guitare, et euh, eh bien la première phase dans laquelle vous allez être, en fait vous voyez le petit bonhomme en haut, ce sont des émotions positives et le bonhomme en bas, ce sont des émotions négatives. Donc, première étape, vous dites chouette, allez, je me remets à l'anglais, je suis hyper motivée, vous êtes dans des émotions positives. Euh, et en fait, c'est ce qu'on appelle euh, la phase des émotions positives non informées. Euh, vous êtes à fond, vous achetez toutes les ressources, euh, les livres, etc. Et euh, en fait, c'est une phase dans laquelle on ne sait pas à quoi s'attendre. On est boosté par la motivation euh, du projet. Ensuite, on se trouve, petit à petit, on avance, on avance et on se trouve à la phase numéro 2. Euh, la phase numéro 2, euh, c'est là où on va commencer à entrer dans les émotions négatives euh, parce qu'on va rencontrer des difficultés. On va se rendre compte qu'en fait, c'est pas aussi simple euh, que ce qu'on pensait. En fait, on est dans la première phase euh, de la compétence, on était dans la phase de la compétence inconscient Comme je vous ai parlé dans, la, dans une dernière vidéo au sujet des quatre niveaux d'apprentissage, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Elle va énormément vous aider à débloquer cette phase. Regardez ces deux vidéos en parallèle. Euh, et donc c'est cette deuxième phase, c'est la phase où vous vous dites, enfin où il y a la petite voix qui arrive qui dit je suis nulle, j'y arriverai jamais, vous êtes en mode comparaison. Et c'est vraiment une étape délicate parce que justement c'est là où en fait 97% des gens vont abandonner. Et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait Ils vont rechercher à euh, ils vont chercher à revenir à des émotions positives parce qu'en fait, naturellement, notre cerveau euh, en tant qu'être humain, on aime le plaisir, on aime s'amuser euh, et on va tout faire pour aller euh, retourner à ces émotions. Du coup, eh bien, on va retourner en phase numéro 1 et c'est là, en fait, où on va découvrir une nouvelle méthode, euh, un nouvel outil, euh, des, voilà, tous les objets brillants qui peuvent venir vous dire, ah ouais, ouais ça, c'est génial, vas-y, teste ça. Et en fait, on se retrouve à passer du 1 au 2, comme ça, dans une boucle infinie, parce qu'on essaye toujours à, à, trouver une nouvelle méthode, un nouveau truc, un euh, et donc on tourne en rond, et alors qu'il y a 3% des personnes, au lieu de tourner dans cette boucle infinie, vont aller vers la droite, oui c'est bon, vers la droite, <rire> du coup avec l'écran inversé, bref, vers la droite, et vont aller à l'étape numéro 3, euh, car ils savent en fait qu'il y a des critères euh, qui vont euh, le, les, leur permettre de continuer, notamment ils connaissent ce schéma. Euh, en fait il y a plusieurs choses qui vont, ils restent toujours dans des émotions plutôt euh, négatives, ils galèrent encore, etc. Mais en fait, ils, ils savent exactement comment sortir de cette, de cette phase et progresser. La première chose, c'est ce qu'ils savent qu'en fait, c'est une question de mindset, d'état d'esprit, de confiance en soi, d'estime de soi. Euh, d'estime de soi, d'ailleurs, je vous en parlais aussi dans une autre vidéo sur comment parler anglais grâce à votre cerveau. Euh, eh bien, et ça, en fait, votre l'état d'esprit, la confiance, ça va s'alimenter par quoi Par euh, tout simplement votre entourage, par les gens qui vont vous motiver, vous booster, euh, des personnes qui ont les mêmes objectifs de vous, que vous. Euh, et, et ça va euh, vous éviter d'être en mode sabotage interne. Les gens vont vous booster, vous motiver. Et euh, la deuxième chose qui est extrêmement importante, qu'ils savent, et bien, c'est qu'ils ont une vision clair de la méthode. Ils savent exactement où ils vont, ils connaissent ce schéma euh, et si, euh, si à un moment vous êtes perdu euh, que vous ne savez pas à quelle phase de l'apprentissage vous êtes et bien vous vous laissez submerger par les émotions justement négatives qui vous disent euh, ben t'es nul, tu n'y arriveras jamais et pourquoi tu fais ça et ta ta ta ta, ta, ta euh, Et voilà ce qui permet de passer à la, à la phase numéro 4. Donc ensuite, ceux qui connaissent ce schéma vont à l'étape numéro 4. Ceux qui continuent retournent progressivement vers des émotions positives parce qu'ils ont de la clarté sur leur vision, ils ont de la confiance en leurs avancées, ils voient les progrès, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas totalement naturel. Ils serrent les dents un petit peu et ils continuent jusqu'à l'étape numéro 5, l'accomplissement du projet et l'atteinte de l'objectif. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à avancer, euh, c'est que vous êtes bloqué à l'étape numéro 2 et ça c'est la raison majeure en fait de l'échec tout simplement avec les langues, c'est l'abandon. Ce n'est pas du tout parce que vous êtes nul, que vous n'êtes pas fait pour les langues, que vous n'avez pas le gène des langues, le talent, que vous n'avez pas de mémoire. Toutes ces excuses euh, qui font qu'on croit que c'est pas pour nous. Euh, L'anglais c'est une compétence, ça s'acquiert, tout le monde peut parler anglais euh, quand vous connaissez, du coup, encore une fois, ces différentes étapes. Et c'est une, une réaction naturelle de votre cerveau, il est toujours à la recherche du plaisir. Et plus euh, vous allez euh, du coup connaître le chemin, euh, si vous êtes dans des phases où c'est un peu moins cool, un peu moins agréable, et eh bien euh, vous allez juste serrer un peu les dents et vous dire ok c'est juste passager, on va passer à la prochaine étape, et je vais y arriver. Dans tous les cas, je sais que les autres euh, dans ma team, et je pense notamment à la team du marathon d'anglais, euh, qui se soutiennent tous ensemble, euh, se disent bah ok, elle, elle est passée euh, à tel niveau, donc moi aussi je vais pouvoir y aller, et eh bien ça vous aide à contrôler cette petite voix. Et euh, si vous voulez aller plus loin et, et bien euh, passer à l'étape 4 et 5 euh, pour savoir comment justement vous créer une routine d'anglais et bien je vous invite à télécharger la conférence qui s'appelle Parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans juste en dessous en description ou juste ici et euh, et surtout extrêmement important, à partager, à liker cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse, qu'elle pourrait être utile à d'autres personnes et à me laisser un petit commentaire. Comme d'habitude, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao